fort. Ils ont fait très très fort. Je suis sûr que vous avez vu passer les nouveautés 2021 Oppo. Les nouveautés de la série Find X3. Avec la série Find X3, Oppo nous propose trois smartphones dans trois catégories de prix différentes avec trois très gros potentiels. Vous avez certainement vu passer quelques images prises avec le Fine X3 Pro qui ont un petit peu buzzé parce que le Fine X3 Pro intègre un microscope c'est la première fois que je vois ça dans un smartphone mais bref je le testerai prochainement ne vous inquiétez pas Oppo nous propose aussi le Fine X3 Neo et le Fine X3 Lite situé dans trois catégories de prix différentes le Lite est disponible à 499 euros le Neo à 799 euros et le Pro à 1149 euros aujourd'hui je vous propose mon test complet du light de l'oppo fan x3 light. Est-ce que le téléphone le plus entrée de gamme de la série fan x3 vaut le coup Vaut-il ses 449 euros Quelles sont ses fonctionnalités Qu'est-ce qui est embarqué dedans C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Regardons le design de ce Fine X3 Lite. Tout d'abord, osez me dire que ce téléphone n'est pas beau. Regardez cette arrière. Il est disponible en plusieurs coloris, en noir, en bleu et en argent. Actuellement, à l'achat, le noir et le bleu sont disponibles. Je pense que l'argent arrivera très rapidement. Il est vraiment bah, magnifique, hein on ne va pas se mentir. Cette arrière, cette texture, rien à dire. Ce contraste, cet écran cette dimension très beau design c'est un téléphone qui reste quand même assez grand on est sur une dimension de 159,9 de hauteur mm bien entendu une largeur de 73,4 mm et une épaisseur assez fine de 7,9 mm pour un poids environ 272 grammes. l'écran que nous propose Oppo sur ce téléphone est un écran de 6,4 pouces on a un ratio 91,7. 91,7 c'est un très bon ratio. On voit la répartition de l'écran elle, bah, elle est nickel. Hein Petit point son pour la caméra frontale et c'est un écran de 90 Hz. Ça, c'est plutôt pas mal, avec une résolution de 410 ppi. Même sur le modèle light, on est sur un écran AMOLED, avec une luminosité jusqu'à 430 nits en type, jusqu'à 600 nits en luminosité globale maximale et jusqu'à 750 nits en luminosité locale maximale. Bref, vous l'aurez compris, l'écran fait totalement plaisir. Sur le côté droit, on retrouve un bouton, un seul bouton qui permet de déverrouiller sur le côté gauche on retrouve le port pour la carte sim qui nous permet d'embarquer deux cartes nano sim et en dessous on retrouve une prise usb c les haut parleurs et une prise jack ça pour les férus de la prise jack c'est plutôt pas mal à l'arrière à part ce voilà cette arrière magnifique on retrouve le bloc photo avec les quatre modules on en parlera un peu plus tard dans la rubrique photo. Voilà pour le design. On reste sur un design globalement classique, mais avec de très belles finitions. Alors qu'on est simplement sur le modèle light. J'imagine pas ce que ça va donner niveau NEO et niveau Pro. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce Fan X3 Lite On est sur un téléphone qui n'a rien à envier à ce qui se fait sur le marché au même prix. Il embarque plusieurs technologies qui sont assez intéressantes. Tout d'abord, le taux de rafraîchissement de 90 Hz, ça on en parle souvent, on en parle même presque plus tellement... Ça devient un fondamental et il est présent dedans Au niveau de la mémoire, on a 8Go de RAM et 128Go de stockage Il n'est pas possible, petit point négatif, d'ajouter une carte mémoire en plus Mais bon, le téléphone embarque la puce Qualcomm Snapdragon 765G Avec une fréquence max de CPU, octa-core jusqu'à 2,4GHz Octa-core, le processeur à 8 cœurs. Il embarque la super charge, super VOOC 2.0 à 65 watts. Théoriquement, cette supercharge vous donne 4 heures d'autonomie pour 5 minutes de charge. Ça, c'est unique. Et deux batteries, deux batteries de 2150 mAh. Au lieu d'une grosse batterie, on a deux batteries qui nous ramènent quand même à une autonomie. On verra aussi dans la rubrique économie, mais assez, assez sympa. Le déverrouillage se fait à la fois par reconnaissance faciale, mais il y a aussi un capteur. D'empreintes sous l'écran. Au niveau des autres capteurs, il embarque bien entendu gyroscope, capteur de luminosité, capteur de proximité, capteur de gravité, accéléromètre, magnétomètre, podomètre, bref, tout ce qui est nécessaire à la bonne utilisation d'un smartphone. On l'avait vu, possibilité de mettre deux cartes SIM. Il embarque le NFC, USB-C pour la recharge, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 et on est sur du Color OS 11. On le verra bien entendu dans l'interface juste après. Que dire de plus, ce qui va être vraiment intéressant, point de vue vidéo, point de vue photo, c'est l'intelligence artificielle qui est présente dans ce téléphone. Mais on en parlera aussi un petit peu plus tard. A l'arrière, on a bien entendu le bloc photo avec 4 objectifs. Un objectif monochrome de 2 mégapixels, portrait. Un objectif de 64 mégapixels, l'objectif principal. Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels. Et un objectif macro de 2 mégapixels. Le frontal. C'est du 32 et bien entendu comme son nom l'évoque, il est compatible 5G. Passons maintenant à l'interface. Je vous l'ai dit, ce téléphone embarque Color OS 11. Color OS 11.1 même, pour être plus précis. C'est le système d'exploitation de Oppo qui, au fur et à mesure des années, des mises à jour, devient vraiment très intéressant et très facile à prendre en main. Moi, ce que j'aime bien, on va commencer par là, c'est la possibilité de personnaliser le téléphone, personnaliser les fonds, personnaliser le Always On Display en ajoutant voilà, des lumières, des rosaces. Bref, en ajoutant un petit peu ce qu'on veut, la batterie, les informations qui sont nécessaires, les notifs, en appliquant et en personnalisant à chaque fois si on veut changer de style. On peut mettre des motifs, on peut mettre des images, on peut mettre simplement des horloges. Ça, c'est le Always On Display. C'est vraiment très bien et sympa à prendre en main. Ensuite, on va pouvoir bien entendu personnaliser les thèmes. Télécharger les thèmes, bref, changer les thèmes. Ça, bah, vous êtes euh, au courant déjà, ça se faisait avant. Pareil pour les styles d'icônes, il sera possible de personnaliser le style des icônes en les rendant plus petites, plus grandes, en changeant la taille de l'application, en changeant le style, mettant rond. Bref, on peut même les personnaliser grâce à Art+, qui nous permet de choisir si on veut avec des petites pointes comme ça, rond, ovale, bref. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir donner le look que vous voulez à votre téléphone. En plus de ça, il sera possible d'avoir des éclairages de bord. Vous le voyez ce que ça donne comme ça Je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. C'est dès qu'on reçoit une notification et que l'écran est éteint, on a cet éclairage tout au bord du téléphone qui est assez agréable. Je vais vous montrer ça maintenant en envoyant une notif Insta. J'ai éteint le téléphone. Vous voyez l'always on qui est là. Je vais m'envoyer une petite notif Insta. Vous voyez, hop, l'écran s'illumine. Ça, c'est du plus, hein. c'est du confort, mais c'est vraiment très impressionnant et très agréable. Ça fait un bon petit côté stylish. Après, on l'a vu, vous allez pouvoir personnaliser et aller encore plus loin sur la personnalisation empreinte, visage, mot de passe, etc. Et surtout dans les outils confort, les outils confort, ça va nous permettre de gérer notre navigation avec des gestes. Par exemple, lorsque l'on va appuyer deux fois sur un écran éteint, ça va allumer l'écran. Lorsqu'on va dessiner un haut, ça va allumer un appareil photo. Ça me lance l'appareil photo m'allume l'écran bref il y a vraiment vraiment de quoi faire avec ColorOS comme interface moi je suis bah, je suis sur android toujours sur des oppo parce que j'adore l'interface si on veut pas aussi voilà les petits boutons derrière en bas on peut avoir une navigation style iphone avec le balayage vers le haut etc etc ça c'est plus basique moi ça dépend j'aime bien changer tout ça on trouve ça dans l'outil confort pareil si on veut avoir la possibilité d'enregistrer un son, que ça apparaisse hop, dans nos raccourcis, Là, ça sera ici, on ajoute, ça sera ici, bref, on a tout le raccourci, la possibilité de faire marcher différents styles, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, ce qui est sympa avec cette nouvelle OS, c'est la possibilité de gérer une application dans une fenêtre flottante ou dans une mini fenêtre. C'est à dire, voilà, une fenêtre qui se flotte ici et on va pouvoir quand même naviguer dans l'application. Si on la veut dans une mini fenêtre, c'est le même chemin. Si on la veut dans une mini fenêtre, on peut la mettre aussi ici. Ça, c'est plutôt pas mal, ça nous rappelle ce qui est possible de faire avec certaines, euh, bah, certains, certaines applications vidéo comme euh, Netflix sur iPhone ou autre. Mais là, ça peut se généraliser à plusieurs applications, comme par exemple Facebook. C'est le FlexDrop, c'est une nouveauté ColorOS 11. Et ça, lorsqu'on l'a pris en main, c'est vraiment top. En plus maintenant, avec le switch à trois doigts, il est possible de traduire simplement une phrase. Vous voyez, il suffit de sélectionner un texte avec les trois doigts, de défiler et d'appuyer sur traduction. Grâce à Google Lens, on aura la traduction en temps réel rapidement pour finir une des fonctionnalités que moi je n'utilise pas forcément c'est le clonage système c'est une fonctionnalité qui est disponible sur cet os c'est à dire vous allez pouvoir avoir deux systèmes qui sont exactement les mêmes et en fonction d'un mot de passe en fonction de votre empreinte digitale que vous allez mettre par exemple main droite ça va m'amener sur mon système 1 main droite ça va être sur mon clone 2 vous allez pouvoir switcher ça va vous permettre de switcher de compte ça va vous permettre de switcher d'application ça va vous permet de switcher de pas mal de choses hein, même de numéros si vous mettez deux sim différents moi j'en ai pas d'intérêt mais ça peut être sympa si vous avez un clone pour le travail, un clone pour, euh, pour, bah, pour la vie de tous les jours ou alors que vous menez une double vie. Voilà globalement ce que je disais, l'interface s'améliore de jour en jour, rien à dire, je valide complètement. Parlons maintenant de l'autonomie. Qu'en est-il de l'autonomie Je vous le rappelle, on a deux batteries de 2150 mAh. Soit globalement, une autonomie, une batterie, un, enfin un duo de batterie qui amène à 4300 mAh. La corrélation taille de la batterie, autonomie n'est pas forcément juste en fonction du processeur, etc. Mais là, globalement, on a un téléphone qui tient largement une journée, une journée bah, d'utilisation, mais encore plus. Durant mes différentes tests, ma différente utilisation, je suis arrivé entre... 15 heures et 22 heures d'autonomie en fonction de mes utilisations, ce qui est plutôt pas mal, surtout que la recharge est simplement magique. Vous l'avez dit, 5 minutes pour charger 4 heures d'autonomie, mais surtout à un peu plus d'une demi heure entre allez, à 40 minutes, 35, 40 minutes, on recharge entièrement le téléphone avec la recharge super charge à 65 watts. Ça veut dire que même si l'autonomie était de 13 heures qui vous laisserait le temps de travail, vous avez juste à le brancher en rentrant et ce serait parfait. Mais là, combiné, supercharge et 4300 mAh, on est au top. Parlons maintenant, point de vue photo, point de vue vidéo. Point de vue photo, point de vue vidéo, on est aussi à ce prix-là très bien servi. Que ce soit en frontal avec l'appareil photo frontal de 32 mégapixels qui donne des selfies tout à fait corrects. Hein. Ou il est possible même d'ajouter des filtres comme... De lisser, choisir l'intelligence artificielle, vous voyez, hop, va lisser plus ou moins en fonction de si je mets 60%, 100%. On va voir la possibilité de rendre le visage un peu plus fin, les yeux plus grands, le nez plus fin. Bref, on va pouvoir s'amuser un petit peu, si on le veut, avec l'intelligence artificielle. Mais bref, ça, c'est secondaire. Parlons maintenant du bloc photo avec les quatre objectifs. Je vous le rappelle, on a un objectif principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f 1.7, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture à f 2.2, un objectif un capteur macro 2 mégapixels ouverture 2.4 et un capteur monochrome 2 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Ça embarque vraiment l'artillerie lourde. Pour pouvoir avoir un bon rapport qualité prix photo l'interface photo reste celle classique on va pouvoir choisir entre photo portrait aller dans plus pour aller chercher un petit peu plus loin avec le mode expert le mode extra le mode macro le mode panneau bref il sera possible d'aller chercher un petit peu plus après là on va pouvoir activer l'intelligence artificielle on va pouvoir gérer ou non le hdr automatiquement le désactiver on va pouvoir aller chercher dans les options, on va pouvoir régler l'embellissement par lier, bref, tout ce que je vous ai montré, ce qui va permettre de prendre de belles photos avec l'objectif principal. Comme je vous montre, les photos sont très correctes, on va pas se mentir, sont plus que correctes même. Parfois, l'intelligence artificielle, peut trouve, en faire un peu trop, donc on peut la désactiver. Les photos portraits aussi fonctionnent aussi bien pour les objets que pour les personnes, que pour les chats. Le mode macro est aussi très sympathique lorsqu'on veut aller un petit peu plus près d'un objet, d'une plante, peu importe. On n'est pas du tout sur le mode microscope de la version pro, mais c'est plutôt pas mal. Ce qui m'a aussi surpris, c'est le mode vidéo dual view qui permet de prendre à la fois une vidéo de ce qu'on filme et à la fois une vidéo de nous. Je vais pouvoir montrer, prendre une vidéo. En gros, on va pouvoir à la fois faire un vlog et montrer ce qu'on vlog. Enfin, c'est bizarre. À voir comment on peut le prendre en main, mais je pense qu'en mode vlog, ça peut être sympa de se mettre en mode comme ça pour zoomer, pour montrer, etc. Pour continuer avec la vidéo, on a aussi l'intelligence artificielle qui va nous permettre plusieurs choses assez intéressantes. À ce prix-là, l'intelligence artificielle va vous permettre d'adapter l'éclairage intelligemment au décor, ce qui va permettre de filmer, de partager des vidéos, que ce soit avec une luminosité ambiante bah, plus basse, comme par exemple la nuit, ou deux jours bref pour conclure niveau photo vidéo en plus avec l'IA on est bien servi on est très bien servi à ce prix là après j'ai hâte de le comparer avec le NEO ou avec le Pro voir ce que ça vaut vraiment parce que point de vue photo point de vue vidéo ses grands frères en ont aussi dans le ventre allez passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs mes points positifs et mes points négatifs. Tout d'abord, mon premier point positif, c'est son ce rapport qualité-prix design. À ce prix-là, 449 euros, c'est quand même, on n'est pas sur euh, l'entrée de gamme des téléphones. On en a vu d'autres chez Oppo moins chers, mais à ce prix là, on a un téléphone très beau avec de belles performances qui est assez correct au niveau processeur, qui est très correct au niveau interface et même au niveau photo vidéo. Deuxième point positif, c'est le petit duo autonomie supercharge. Pour moi, ça me change la vie parce que voilà, même si je suis passé sur l'iPhone 12 Pro Max au niveau d'Apple, j'aime avoir des téléphones qui sont rapides à charger, qui tiennent, qui tiennent, qui tiennent. Surtout pour mes tests de monde connecté. Celui-là, il fait complètement l'affaire. Côté point négatif, pour moi, l'absence de port pour mettre une micro SD. C'est dommage de ne pas pouvoir étendre la capacité stockage. Bon, vous allez me dire, 128Go, c'est déjà pas mal. Aller remplir, ça met du temps. Surtout qu'après, on peut mettre sur... Euh, voilà, c'est sous Android, donc on peut transférer un drive. Bref, on a de quoi faire aussi. Mais c'est dommage de ne pas permettre ça. Deuxième point négatif, c'est quelques petits manques, comme la recherche en fil, comme le son, un deuxième haut-parleur pour faire du stéréo, qui aurait pu amener ce téléphone encore plus loin. Mais globalement, je suis satisfait de ce produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir vous-même ce téléphone. En attendant que je teste mes tests de ses grands frères, le Neo et le Pro, bah abonnez-vous si vous avez des questions sur ce téléphone, venez les poser en commentaire ou Venez les poser dans le Discord Ou encore mieux, venez à un live Le mercredi soir à 18h Pour poser en live vos questions En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech On s'abonne, on active la petite cloche de notification Merci et à bientôt sur ma chaîne